Dans un futur sombre, la guerre fait rage. Chaque nation cherche à mettre la main sur des composants électroniques rares, nécessaires à la construction de nouveaux équipements d'armement révolutionnaires. Deux escouades d'élite, lidées respectivement par les spécialistes Kameto et Zerator, doivent infiltrer un complexe désaffecté dans lequel semblerait se trouver ce matériel tant convoité. Qui réussira à mener cette mission cruciale à bien C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. On a le droit de rentrer là Ah merde, bonjour à tous, désolé. À... Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que tout le monde est sur le site ouais, Formidable employé, Mais vous êtes sûrs, on ah, bah, ouais, Recru, ouais, on brief faire faire de là. mission Écoutez-moi bien, fermez-la maintenant Écoutez-moi bien, fermez Écoutez bien, parce que je ne vais pas me répéter. -vous, le chef. Comme vous le, le chef. savez, on est en guerre depuis un moment maintenant. L'ennemi est sur le point de nous attaquer. Et il nous faut une solution de choc pour la bataille finale. On a peu de temps, malheureusement, et la hiérarchie ne peut compter que sur vous. Hmm. Si vous avez été parachuté ici, c'est bien parce que l'ennemi prépare sa dernière offensive. Moi, je vous assisterai à distance avec les petits gars et les filles du réseau fantôme. Vous pourrez les voir via, les ta via la tablette qui est à côté de vous. Ah, ça. Vous avez aussi une personne qui est avec vous, munie d'une caméra qui va nous permettre de voir ce que vous faites, vos faits et gestes. N'hésitez pas à faire appel au réseau fantôme, ils sont là pour vous aider. Oui, les cadenas Il y, y a des cadenas bon. là Là, là j'ai de... des clés, j'ai des clés. Agent, dites-moi. Vous okay. que oh, il y avait un ordinateur, n'est-ce pas Là, faut regarder ouais. je vais t'éclairer, gros. Bon, écoutez-moi bien. C'est pas le matériel <rire> qu'on <rire> recherche, mais c'est déjà un bon début. Je compte sur vous pour retrouver le code qui va permettre de pouvoir lancer la session. Ah, je compte sur vous. Allez, bon courage, Merde. faites vite. Okay, ça, ça, bon courage. Le code. Il faut trouver le mot de passe du PC. Le mot de passe du PC Et s'ils le disent les autres, faut bien écouter. <rire> là, y'a quoi là-dedans Y'a quoi là-dedans <rire> okay. J'ai essayé de l'ouvrir, j'ai pas réussi. Ça Ouais, je pas voulu forcer. Non, je... Ici ça s'ouvre. Ça s'ouvre Oui, oui, j'en avais reçu une, mais je sais plus comment l'ouvrir. T'as Ah si Attends, numéro quoi C'est ça Ok, j'avais pas vu, j'avais pas combien OMG, il, il, il y a des bons numéros là. Euh, attends. 9-4-6, moi je vois 9. Non, c'est pas ça. 9-4-6 2 5-1-8. 9-4-6 de 5-1-8, je crois. Non je pense que le mot de passe il sera sur la vidéo de prouvé de se détende. T'es aidé. Ok c'est bon salle suivante salle, suivante, salle suivante Let's go 6, 2, 4, 3 6, 2, 4, 3 Les gars Y'a un, y a, y a, un, un indice Ah Ok indice okay, 9 <rire> Ok Non Non En fait t'arrives est... à savoir où est-ce qu'elle vibre Ouais c'est là. Elle est là C'est ici, ici les gars. Ok Ok, mais alors à ce moment-là... Mec, mets un grand coup, là <rire> Ça va pas... <rire> Attends, tu... tu, tu ce coup-là, ce, okay. ce, ce coup-là, essaie de trouver exactement où elle est, et à partir de là, on va déduire. Ok, tu okay. penses qu'elle est là 800% c'est là. Ok, à ce moment-là, essaie de la plaquer contre la... contre la truc. il faut essayer de savoir si t'arrives à, si à voir ça, oh. si t'arrives à lire Attends, ça. Attends, tu veux je la plaque où En gros, retourne-le, il faut que ça, l'étoile, soit vers le bas, comme ça. Okay. Retourne-le complètement, attention. Voilà, mets-le mets -le dans ce sens-là, et attends, c'est okay. là, c'est ce sous ma main en fait hein. Sous ta main là Ok, mais attends, je vais, je vais la prendre okay. Ouais, vas-y Attention à toi, non, Xari, je vais juste C'est en diagonale de l'étoile Agent, mais vous m'expliquez quelle espèce d'intérêt psychologique étrange vous êtes en train de me faire avec cette table Mais en fait, il y, y a quelque chose Je sais de source sûre que dans l'une des lampes que vous avez pu trouver dans l'un des casiers, il y avait potentiellement quelque chose qui pourrait vous être très utile. Attends, Au lieu de faire n'importe quoi et de jouer à la girouette avec cette satellite table. Alors restez concentré des tables avec des choses qui s'y collent à l'intérieur <rire> C'est pas possible Chef, vous m'avez scamé, chef, non Vous m'avez ah, scamé, chef. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que le chat a pu trouver une solution qui te fait pas y passer cette étape. Tu quoi peux laisser bon, désormais le jeu de côté en fait. et passer à l'étape bon, suivante. Toi, grâce aux informations vraiment, que, que, que, que, que vous avez déjà récupérées grâce à ton exploit. Quoi Nous allons pouvoir vous donner des informations. Mais. Agent Zerator, tu peux laisser tomber le jeu et continuer sur là, cette aventure. Ouais, Allez, bon bien. courage, ouais, ouais, ouais, je crois en vous. Les gars, vous êtes les gars, Les amis, les amis, les amis, les amis. Mais quoi Mais moi je me suis fait scammer. Pourquoi Je suis fait scammer par le chef. Comment ça Je sais pas, il m'a dit le truc photo, il est au début, mais il y avait rien au début. Oh, mec C'est bon Fais ce chemin-là, à l'écran. Non, non, non, Non regarde frérot exact... bon, L'étoile est là Regarde, fais exactement ça Je vais aller, je vais aller. Tu pars devant, diagonale gauche Euh, non, tout droit, non Ouais, tout, tout, tout, tout droit, droit et après, tout droit, gauche okay, Après, genre là, tu prends le virage Un peu euh, très haut Tu la sens oh, okay, C'est bon, c'est tout droit Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y C'est tout droit Attends, attends, reviens, reviens Tu l'as passé J'ai, stop, lâche Let's go. Ouais. Bien joué, bien joué. <rire> a-t-il Agent, de vous allez maintenant avoir besoin de du réseau Cuda. fantôme. Combien y a-t-il de cœur de côté, c -U -D -A. De Oh, sur une RTX 3080. Sur une RTX 3080. Et Et 3080. la question complète, bro. Ouais. Ah, bro. Combien, combien y a de cœur CUDA sur une RTX 3080 Le chat. Ouais, c'est ça. ça c'est le bouton. Ah, bien, a joué, a... bien joué, bien joué aux gens Cherchez qui disent mon, la rage. Mon ami. Bien joué, bien joué. moi qu qu'on qu a choisi sur. <rire> <rire> on a chaud H1, on a chaud H1. Putain, choix. on a été trop nuls. On a une histoire de skill, on était trop nuls au skill. Tant dès que je vois une réponse qui revient plus de deux fois, je te donne. Hein, je Essaye 8704. 8704. OMG. C'est bon, elle a. Ça avait l'air d'être ça. Ouais, ouais. Bah, ah, j'en en tournée. L'élément dans le bon sens, sinon vous n'arriverez jamais à ouvrir cette <rire> porte. Vous devez accéder 8704. à l'entrepôt et ça au plus vite. Ouais, c'est bon. Okay. Ouais. Ouais. Putain, joué. ouais! On a fini! Oui! Okay. <rire> Capitaine! <rire> On n'est pas encore sur Battlefield! <rire> y a, y a... <rire> <rire> okay, Vous avez vérifié à l'intérieur avant d'échouer? Les... <rire> oui, oui! Oui, capitaine! Oh la la, c'est. Ça... Tain! Fou le bordel! Tain! <rire> T'en es pas mort! Ouais j'en ai un. Mélange fondu. C'est quoi ça T'as regardé dans la caisse à outils J'en ai un. Hein un Un de plus. Ok j'ai un jack. J'ai un jack 3,5. Ah, mal mal. Maintenant on a carte avec un E. C'est pas du ah, tout, tout un co. jack 3,5 <rire> On a déjà eu ça on l'a ouais. ouais. Tu peux regarder euh, chaud au-dessus là Ouais bien sûr les gars. Vas-y Xari déroule toute la bobine. Y'a rien les gars. Y'a rien. Les gars on est sur un gros gros indice là avec Xari. Ah ouais? Un gros gros indice, regarde Gani, Défile-le! Là on, va, on, va, on a trouvé un gros indice. Fais gaffe, fais gaffe, ça, fait, ça me nique les doigts. Ça me boule les doigts. Ah, fais on continue, voilà. Un okay. énorme indice, énorme indice de notre côté. Ah ouais, c'est mes chaussettes? C'est <rire> serait bon, c'est pas possible. Ça. Il a dit on peut tout faire. C'est bon, mon mouchoir. Oh euh, bon, le cadre, c'est chiant. On est sur un très gros indice là. Il y a un truc décrit en derrière, c'est vraiment. Ça va arriver quelque chose. Je pense que c'est la clé de l'opération. Ok, je peux plus passer les gars, je suis stuck okay, okay, ok, attends, attends, on est sur le giga-indice les gars Ah les gars, c'est.. Ah y'a rien, dommage oh, On aurait essayé Tiens Kenny, je te le passe On aurait okay. réussi à brute force <rire> 3, les 3 étapes j'arrive pas Mais c'est bon là, j'ai fini, parce pas, que j ai j ai fini là. le plan astral Pourtant je fais du piano hein faudrait juste qu'on se regarde Ocean 12, ça nous aiderait Agent Ouais Comment ça s'est passé dans la black room C'est très bien passé, c'est fini Très bien, bien joué. Je vous balance des informations sur votre écran qui vous seront très utiles avec cet étrange coffre. Allez, je compte sur vous, vous pouvez le faire. Bon courage Un bouton Si un bouton est rouge... C'est en français Un bouton Quelle la première étape, Non mais c'est mal écrit en gros. C'est la rimper, c'est première, vous voyez ce que je veux dire Bouton, bouton, voilà c'est ça en gros. Bon, De toute façon on a fait étape 1, 2, 3 en vrai. On a déjà. Attends, mais c'est un quick talking and nobody will explode en gros. C'est. Si un bouton. Ok, vas-y. Si un bouton clignote, appuyez dessus. Si un bouton clignote. Je vais faire la où on Est-ce qu'un bouton clignote Attends, attends, attends. Non, mais étape après, étape après. Non, non, on a brut de force. Vas-y, donc dis-moi. Si un bouton clignote, appuie dessus. Ouais. Si un bouton est rouge, c'est faux. Si un bouton est rouge, appuyez sur n'importe quel bouton rond. Ah oui, donc fallait me dire ça avant. Oui, mais je lis au fur et à mesure. Ok, ok. Ah, euh, ok, t'as fait ça as Alors vas-y, donc, donc, donc rouge on appuie pas dessus, c'est ça Rouge, si a un, un bouton qui est rouge, tu appuies sur n'importe quel bouton rond, une Attends, fois. Mais c'est pas le cas, il y a deux boutons rouges. Ok. Euh, Et la première, la première c'était quoi Bah, si, si. Comment ça c'est pas le cas C'est quoi l'étape 1 C'est quoi, quoi l'étape 1 L'étape 1 c'est si un bouton clignote, appuie dessus. Si un bouton est rouge, oui, appuie sur n'importe quel sur, bouton sur la, rond. Plus un autre, plus un autre. Ok, celui-là plus un autre. Ok, là Voilà. Étape 2, mêmes instructions que la première étape. Si un bouton est jaune, surtout ne pas appuyer dessus, quoi que disent les autres. Euh, là, c'est bon, on n'a pas de règles. Les autres règles, pardon. Autres. Euh, étape 3, si un bouton est euh, bleu ou rouge, bien vu, appuyez sur tous les boutons qui ne le sont pas. Ok, donc ce serait ça. Si un, bouton si un bouton ça, clignote, ne pas appuyer dessus, quoi que disent les autres règles. Donc là, il ah. ne faut pas appuyer dessus Donc ce serait ça. Donc, ouais, et après l l Étape 4, même instruction qu'elle a. Qu a euh, troisième étape, si un bouton est rouge, Maintenant, maintenir 3 3 appuyé secondes. 3 secondes puis relâcher. Quatre, en 4 quatre étapes, tu passes le code en fait. En gros, là, il te reste plus qu'à appuyer sur le bouton rouge, non 3 trois, trois secondes. Ah, celui qui clignotait, je voulais, je voulais dire. D'accord. Vite. <rire> sur quoi, Les <rire> des internet. Quoi Bien joué. Okay. Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir vous remettre sur les 4 PC afin de lancer l'acte 2. Okay. Je compte Dave. sur vous. On est vraiment en retard, les gars. Dave je compte les gens. vraiment sur vous pour vous dépêcher. Ah, mais on s'est fait scammer Ouais, c'est fait. On fait scammer. Oh, non, on La coups. guerre n'est pas finie. Chaque unité est parvenue à acquérir les éléments nécessaires qui permettront à leurs experts de créer l'armement technologique surpuissant tant recherché. Bonjour ouais, ouais, ouais, ouais, pour, ouais, pour ouais. la suite de la soirée euh, Survivor Night. Bon, l'escape game c'était comment là Oh ta gueule. Ouais, ouais. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> non, c'était bien. Non, c'était grave <rire> ah cool. Ouais, non, c'était grave cool, mais on s'est fait pl en vrai par le par le MC, Ah ouais, bizarre euh... quand même. Bah comme oui, vous apparemment, oui. mais. Comme il a dit qu'on était ses préférés nous Non mais en gros il y a des moments où on n'y arrivait pas, il nous aidait Et je pense que s'il nous avait pas aidé on serait encore dans la salle 1 Voilà C'est certain Parce qu'en l'aimant on a mis genre 30 minutes Les gars rejoignez et tuez tous Shoachin Tu es tous Tous sur Shoachin Je suis focus Kabeto Prenez les hélicos vous es tous. Je vous vous tous Shoachin une sale gueule je répète qu'il a traîné 80 heures C'est vrai Non mais Il a fait nuit blanche avant de venir pour traiter Il a fait nuit blanche avant de venir Il a des serres de non non j'ai ruiné ah, j'ai ruiné, j'ai ruiné. Je, je vous invite ouais. tous, mon équipe. J'ai ruiné ah, euh... le Les gars, j'ai pris un hélicoptère. Je vais tous les faire souffrir. Mal, ah, les mauvaises infos. Je... Vous, vous êtes pas dans la game oh, merde, <rire> j'ai pris un hélicoptère. Non, on est pas encore dans la game. Vous êtes pas dans la game ouais, Non, mais moi euh, j'étais avec moi dans C'est compliqué. Vous avez une info sur où ils sont Moi, nous on est traités. Bah, allez sur les points, nous on cap B2 là. Nous on est sur A1, mais je suis avec un mec qui me conduit et du coup, c'est trop chiant parce que je suis sa salope quoi. Sois pas vulgaire comme ça. N'hésite pas à descendre. Tu, tu vas arrêter de couvrir toi Ok nice on se casse Ah non on capture Y'a non, capture, capture. un mec oh Bien bien bien chaud viens viens viens viens nous. Non le va, réanimer, va le réanimer J'avais ré Arrête, arrête J'abandonne pas les gars Arrête de lui tirer dessus ouais, non, aidez -moi, non non non t'inquiète Aidez-moi Comment, comment je quoi. le reste, comment je le reste, comment je le reste C'est eux, c'est eux Là ça pluie, eux Oh ah nous Ça, ça, ça y marche y a, pas, ça marche a, pas, ça marche pas Y'a un mec en J'arrive Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire Je le fais, je le fais, je le fais, je le fais Occupe-toi du gars, Kenny Putain c'est j'arrive pas non, je le fais je le, le fais moi, je, je le fais j'arrive pas je cherche moi au moins refaire truc pourquoi ça marche pas fit <rire> ah je suis mort <rire> mais, mais c'est quoi putain. cette merde J'en sais rien putain <rire> tu vas sur A2 comment on peut leur laisser ça c'est une honte A2 là c'est quoi ça oh, Allez go des... A2, go à deux, go à deux. Go à deux. Non, c'est enrayé Je suis à Batux Attends, mais ça va pas se passer comme ça par contre, il est fou lui hein, je sais pas qui c'est hein T'es un malade toi là Ok, je me mets là Oh non Je vais camper comme à l'ancienne Oh, il y a un hélico là J'ai envie de le shooter en l'air Je peux pas Si si Ouais, non mais j'ai pas assez d'allonge Je sécurise l'objectif B2 les amis Oh, on se fait défoncer par l'hélico Oh, il est trop fort Oh, ils sont trop forts les mecs en hélico, c'est grave hein Avance, avance sur B1 Zera. Ouais, vas-y vous allez B1 Y'a des mecs en haut, en haut de B1 Ouais je tire dessus, je dessus. J'arrive B1, j'arrive b je vous rejoins B1. Ouais. B1. Vas-y je rentre. Ok chaud, t'es avec nous T'es avec ouais, nous B1. Je suis en B1. Au mec. calme, au calme, j'arrive en infanterie aussi avec toi. Allez ma poule On le prend J'essaie de rester en mouvement j'suis parce que sinon.. Je euh... suis le drapeau frérot. Je suis là, je suis là, j'arrive en véhicule. A tout moment tu peux grimper. Oh J'arrive C'est toi là Ouais ouais oh moi, moi. Oh oh Allez, frérot, va, roule. Va là, là là là là droite droite droite droite. Il est juste à droite dans le dans bien vu. Allez roule go sur B2. Go sur B2. Sur B2. B2. On va défendre tout le monde frérot. Ouais. <rire> ah les gars Attends, on, va on, va on va sur, va sur B2, B2, sur B2 on va fumer des gens ah sur B2. B2 c'est bon ça a l'air d'être cap. Ah non non non je crois pas. Ah non, ils sont en train de décap. On perd le point. Ils sont en train de décap. J'y vais j'y vais j'y vais. Go go go on a décap sur On est les y véhicules Oh missile missile missile missile. Ça va faire mal. trouver où ils sont gros. Ouais, ils doivent être dedans. Les VLS, ils étaient dedans non Je vois rien je tire mais je vois okay, rien. Ok on a recap, on a recap frérot y'a rien. Ok je peux, je peux B1 mettre... B1, C2, C2, C2. Non B1 ça cap, juste à côté. Ah ah ouais, ouais, cap, B1 ça recap, B1 ça recap On y retourne Ok Ok j'y vais, check bien dans le bat Check dans le bat. Check dans le bat. Dans le bat. Je suis à fond frérot. C'est incroyable le tank hein Oh je vais faire un truc Ok saut. Dans la, en droite là, en face de en face de Mort Yes bien Oh là on va en vois Let's go Mort ouais il était juste là collé à nous, je l'ai eu Ok, bien Mais ça repart. Roule frérot, t'inquiète. Ouais ouais, je sais juste, j'étais en, en manœuvre. j'étais en manœuvre. On est bien, on est bien là. Mais parlez où là j ai, j ai oh, Il joué. se passe un truc, il se passe un truc. Mais Ils sont où nos ennemis On les détruit ou quoi Ouais ouais, vu, tu l'as <rire> vu. Attends, je te mets devant, non, je te mets devant. Non, non, ça non, fait non, littéralement 5 minutes que je vu, mets devant, il est en chien. Ah ouais Je pense qu'il faut qu'on quitte, hein. Roule, Il faut lui, il faut lui, mec. Il est en feu, il est en feu, il est en feu. C'est jamais bon ça. Ça veut dire quoi, missile en approche Ouais voilà. T'as vu Oh mec, je vais crever. Tu m'as sauvé la vie, Kenny! B2 ça décape, mais j'ai l'impression que ça décape tout seul non. en fait. Oh là là, regarde, y'a un mec devant, à droite. Ok, derrière, ici. Là-dedans, là. là-dedans. Il va sortir des silos. Comment on sort Il va pas sortir là. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai pas ma touche. Il sort pas, il sort pas. Ah oh, si, il, il a C'est bon. Allez, dégage, <rire> c'est bon, il est mort. Ah je me fais rage. Non, je suis mort. Je suis nul. C'est sur B1? Y'a des mecs sur B1? Ouais, y'a y a ouais, un ouais, mec sur B1. B1 il m'a fait tomber aussi. On va. Je l'aurai pas, je l'aurai pas. Faut sortir, faut sortir. Sors, sort sort. Je vous couvre. Oh, Vas-y, je go bien, je go bien. Attends, prends leur, le tank, je prends leur tank, je prends leur tank. Le tank j'ai pris, pris leur tank. J'ai pris leur tank. J'ai pris leur tank. Non. Si, si, j'ai pris leur Mais tank. Putain, j'avais pas, de... pas de gun. J'étais en, en sniper, je suis abattu. Oh non. On est mort, les gars. C'est pas grave. Les gars, j'ai pris leur tank. On a un hélicoptère en soutien. Go reprendre B1. Non, je suis chier. Ils sont tous fait défoncer, les gars. B1 facile à reprendre. Ouais, je suis sur b Il en reste un à l'intérieur. Il joue la PM. Il est dans les coins du bâtiment. Dans un coin du bâtiment, il y a un mec. Il joue pistolet mitrailleur Y'a le, le tank qui les, qui les, qui les save aussi. Y'a moyen qu'il les fume hein. là non <rire> je Non, je l'ai pas sinon je l'aurais eu. Ah, côté, tu t'es fait arracher le truc. Oh là, je l'ai vu Je déploie dans ton tank mec. Y'a trop de mecs, y'a 2-3 mecs, je tire dessus. Je sais où, comment, non, comment, comment là, on fonce Go B2, go B2. Activez le mode vol. Oh, je suis trop naze. Oh, mission illimitée. Les gars, go B2, les gars. Ok, là je vais drop des gens. Je l'ai fumé lui. Ouais. Mort euh, Wouah On se casse Il se passe quoi capitaine Casse de... Casse toi euh, du temps euh, Je suis sorti Je suis pas bien j'ai l'impression C'est un masto c'est quoi Je sais pas Il y, y a un gros truc à l'intérieur En vrai j'ai bien joué mec hein. Y'a <rire> <rire> un mec en face de toi Ah j'ai sauté en parachute sans le déployer quoi Ah bien <rire> vu ça tué par Oh mais <rire> l'hélicoptère L'hélicoptère <rire> Eh hey, Côté Je t'ai cuté <rire> <rire> hey, oh non, Tu l'as vraiment cut Ouais Non ah, ouais. Oh le bâtard C'est bon laisse tomber, en fait tous les mecs étaient là, en fait il ouais, y a une squad, en fait il y a une squad qui joue à 5 et ils jouent <rire> tous ensemble à 4 euh, Ouais, ça, ouais ça, ça, ça arrive en hélicoptère les gars C'est les mêmes que tout à l'heure Tout à l'heure quand ils sont passés j'en ai tué un mais euh... Je vois exactement qui c'est, c'est jouable hein C'est pas grave On s'est pris quoi Mec, euh. à dodo de péter un peu. Il y a un tank abandonné, euh, sur B1 je vais le prendre Il y a un mec sur... Un mec sur le point ça ouais. je rêve pas Je rêve pas ouais Ah dommage d'être horrible au je jeu Je vais avec toi euh, oh, putain. Ah ouais mais attends qu'est-ce que c'est que ça En fait il vient, vient de péter Il vient de péter je crois Ah ouais merde putain suis en de tenir la zone autant que je peux Non mais imagine, imagine toi là <rire> dans ton hélico tu prends cette balle C'est bon je l'ai eu Je l'ai eu aussi les gars, faut ouais. aider sur B2. Oh, C'était pas loin. Ça va recap B2. Tu peux okay. m'aider, Kenny okay, ou pas T'es où J'étais wow. juste derrière. Ah, ah, j j pas Attends, Attends. je suis mort. Dans Ils sont route. trop forts. Ouais, y'a un mec j'sais là. Pas en... si tu peux raise. Je dis pas ça Ouais, je sais pas comment on fait. Les gars, bah, B2. Euh, bah, je te ranime. Okay. B2. Il est au-dessus. au-dessus. On dessus, arrive. On arrive. Où ça au-dessus Bah il est sur le toit. Il m'a tué depuis le toit, je crois. Ok. On ne fait pas ça. Fais pas ça. Les gars, B2. Ça rigole pas les zigou. On arrive sur B2. On arrive sur B2. Je cours. Oh là là. Par contre, je prends un risque de ouf. Ok, je les vois tous cross là. Bien joué, bien joué. On capture les mecs, on capture. Vous êtes sur B2 Euh, B2. Te... J'arrive ah, sur, sur moi, moi. j'arrive. De bon, je suis avec toi là-bas. Ils sont de... les deux dedans. Oh quoi Collé à nous Oh, je de marqueur gros. Ah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. <rire> mais, faut que... mais mec, à joue assaut. Hein. Je te jure, snipe, c'est la... le mauvais plan, je pense. Ah ouais Bah, je Après, Chaud euh, il est à 40 kills donc. Euh... Ouais, ouais non, mais d'accord. Mais... <rire> Ouais, après c'est vrai qu'avec l'arme x3 ça, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Ouais c'était pas une bonne idée j'avoue. Il a sauté de son hélico lui je l'ai vu On est en train de reprendre V2 euh, les gars là Arrête euh, je me prends des rafales d'hélico Ça sert à quelque chose de taper un hélico en mitraillette euh, ouais ouais ça le hit hein. Ah ouais En, en vrai, tout, en vrai ce qui est bien Zera c'est de prendre euh, Regarde le lance rocket ici Ouais ah oui oui on en 3 a, On a tout ouais T'as 3 roquettes tu les exploses Est-ce qu'on a okay, pas P2, un, un nous. canon anti-air là Et mais là les gars si on va sur A2 il faut être, faut être précis Il y a hein. plein de mecs qui cross open oh field, là, là sur, le, sur le tarmac Mon ping mon ping, Sur le tarmac A 47 mètres Mon ping, enfin 20, 20 mètres, pour moi c'est 20 mètres mais... Ah merde <rire> Ah mais je suis avec toi Enfin, <rire> ah je avec toi, enfin putain je mets des là, marqueurs. Là, à tout, coup, tout ça. Ah ouais Ouais il m'a buté Ah ouais merde Mais fume-le fume-le Merde il m'a tué aussi Casse les couilles j'ai fait n'importe quoi Nice Putain suis trop naze là Ok a un autre mec un autre mec là-bas AH Ok bon On risque d'un ensemble vous arrivez Ah mon corps B2 Ils sont B2 Vas-y vas-y j'arrive Regarde, là ils vont tous être au contact Oh y'a un mec je s'est gauche qu'est-ce que je fous moi Je joue n'importe comment là Faut que je change d'arme c'est pas bon ce que je fais Les gars je suis dans un tank Je mes balles dans le mur Venez venez venez tank Je suis sur C1 Oh il est mort, bien joué Bien joué les gars Merde j'ai pris la poubelle Non. Dommage, putain je savais pas que viser c'était à ce point là fort ah, si, si. ah ils se réaniment en haut ils sont sur le point hein. ils, sont, ils sont en haut encore ah, nous, Ils, sont, ils sont derrière Ils, ils sont, sont, sur... Sur scène, ils sont pile derrière Kenny Attends attends attends tu m'en... J'ai fait un peu d'un avec mon tank Je suis bloqué je crois. Ouais, ouais t'as fait de la dé Non moi j'ai fait de la dé je crois pas non Nice Oula skill tank bloqué là c'est chez nous C'est ouais. moi ouais. c'est moi <rire> C'est pas grave hein. Les gars 22 <rire> renfort Bien joué Allez hop Oh tu m'as sauvé la vie <rire> Vous êtes vers où là Zara C2. T'as quitté Ok. Je suis toujours en train de contrôler B1 moi. Un mec là sur ping. En bas, en bas, en bas Non Il reste plus que 6 renforts hein, c'est gagné les gars. Non je suis de merde C'est gagné ah, là, les en amis, c'est gagné Non on les massacres en C2 à la chaîne là. Ouais plus qu'un. Bah, Les gars, regardez no combien nice. vous avez fait élimination, assistance. J'ai fait 29. Nice. 26. 28. 28. Euh, je sais pas, il y a, moi il y a marqué 37, 39, je sais plus. Wow. 80 je crois. Je <rire> <rire> sais plus le chiffre. Est... J'ai eu 60. Je sais pas, t'es trop grand, je sais pas le lire. <rire> ah, ouais, je les ai enchaînés quoi, du début quoi. Alors, je jouais mec. Alors on, Alors, on voit rien. le score. Ah non, élimination, ah non, c'est euh, un peu les Vous vrai. avez passagers. élimination en tant que passager. Ah, c'est en bas, c'est en bas. Euh, les, les gars, vous avez combien de kills 19. Non, on avait tous 19-25 Non, non, non ah on était entre plus, plus, 20, plus, on avait 26, 27, 29 et lui 30, genre. <rire> non, ah bah aussi, pareil. Ouais, pareil. <rire> pareil, on était entre pareil. 25 et 28, comme ça. Pareil, pareil. Donc, combien ouais. vous avez Combien si tu sais, ça fait que je suis C'est ça ce que je suis pas dernier. Ouais j'en avais 7. Ah ouais, c'est tout mais mais Non, t'as pas le de dire ça ouais. oh, mais, mais c'est super surprenant Regardez notre squad non, wow non mais c'est non, non, non, non, si pas eux, C'est pas eux eu. ouais, eu, on est nuls. Bah ouais. Mais moi c'est pas eux qui me tuaient hein. Ouais, ouais, je... Moi, moi si c'est pas eux qui me tuaient. Moi. moi je t'ai tué moi chaud. Moi je <rire> t'ai <'es> tué moi. <rire> moi j'avoue j'ai vu que côté et Étoile dans la game DFG Kamel jamais. Attends David t'étais numéro combien? Moi j'étais le premier de mon équipe. 8 7. Non non non non. Moi suis 5 6 7. Moi c'est 4 5 6 7. DMG c'était 4. Non j'étais 8. Non t'étais dans celle 5 celle 5. Moi j'ai vu que lui il 5, donc c'est 5. 5. Ah. 5. Non, DFG, toi 5. Non, non, je suis 8. Non, sur non, DFG, c'est 5, 5. Non, pas pas non, 5. vous êtes 5, 6, 7, 8. C'est sûr, 5, 6, 7, 8. Oui, mais c'est frérot, ah il écrit ouais. vous et je, il écrit. Mais écoute, je suis le mec qui me moure. Ah tout non, le je suis 6. Non, <rire> je suis 6, c'est vrai, t'as raison. Ah, je sais pas, on fait Moi j'ai vu que Kotei et que Moi j'ai vu un peu tout le monde. Au couteau, Mais c'était qui qui était tout le temps au tank Après, au couteau, ça coûte 10 kills. Zary, je l'abuse, la Aïe aïe aïe, village à son côté. Ah, le shotgun il est bien sur ce jeu Ok, j'ai des armes. Je sais pas, mais quand on peut pas sauter, shotgun moi je suis un peu. C'est pas ouf. Ils étaient là. Oh, je croyais que j'avais le lance-roquette, non Mais, mais aussi. ça touche pas en fait. Ah, ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait 0 kill. Oh là là j'ai mis 1000 <rire> t'as fait 0 kill. J'en ai fait 9 et vous avez tous 20. Avec le snipe, j'ai trop tenté de sniper au début, ça m'a niqué. Après, il est agréable le sniper quand il arrive. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais, en fait, le, en fait, est... le problème, c'est que moi, ne pas sauter, ça, ça détruit mon jeu. Ouais, ouais, c'est clair. En fait. Moi, je peux j'arrive vraiment pas à jouer. Oh, t'inquiète, hein, je suis un BOPER compulsif. Hein, donc, euh... ça, ça me joue au bouclier Oh Mais <rire> non Ici. Il m'a euh... ouais, foutu un coup de portière, ça one shot un coup de portière Ah, un mec, coup... il a sorti le bel à portière de la 208, oh. il m'a explosé <rire> Vraiment <rire> Oh, dur. Bien joué Kamel Et les gars, plus que 24 kills close to, close to. Et 24 kills et on a gagné la soirée Allez les gars, on est les meilleurs Nice, bien joué Derrière un sniper Non Oh c'est de la merde cette arme Oh non oh, On le cut le dernier Non <rire> T'avais lui vraiment Ça va être dur de cut là, hein. c'est très ouvert, comme map Trois pas Trois appas et un cutter Et un cutter Oh laisse les venir Kenny Xario cut Oh ils sont sur moi Laisse les venir Kenny, laisse les venir Ok Attends je mets une petite grenade là Je suis avec Watt Juste pour voir Ah c'est sur moi Voilà Ils sont les 3 sur moi les gars Ouais ouais, ouais tout à fait ouais Je vais mourir J'en bon, tiens le coup J'ai un sniper je sers à rien mais je viens t'aider J'ai juste bah, envie de jouer hein. au sniper là Il me reste plus qu'un gun Ok il est, il est crac crac crac il a plus de vie Ok, okay nice merci T'as pris une balle non, <rire> il se... Il se... non On entend mais il se cache <rire> on, voit, on voit que sa tête Non je me te... suis tué <rire> Je me suis explosé avec le lance-roquette Je suis trop naze. Panzer Schneck comme dirait l'autre. <rire> ah Rappelle grenade Oh Oh La grenade. grenade de fou Oh la la Oh camer moi c'est Rayou, il m'a explosé au bazooka! Putain nos Bien joué, Rayou. Rayou est trop fort! C'est beau. Putain, c'est beau ce que tu fais. peux pas sauter, Tu nous proposes de la belle câble. là t'en le cul, putain. Moi j'essaie de vous rejoindre, j'ai spawn à l'autre bout, je comprends pas pourquoi. Tu peux me raise? Deux secondes? Ouais, t'inquiète, fini, fini ton taf. Ah, ça bouge, toi, raise. Merci, mec. Je cours avec 40 kilos de matériel sur le dos. Quel bordel! Ouais, en euh, vrai, je pense que ce mode là aurait pu oh, être vraiment encore plus marrant si on avait été dans une map un tout petit peu plus petit Ah, de ouf hein là. là on court Samir. Vu qu'on peut pas sauter, On court Samir. Oh, ce qu'il a pris. Eh, bot. J'ai mis des shields au pif. Les gars, plus que 10 kills. Oh, il m'a cassé la gueule. Oh, il m'a cassé la gueule. <rire> Rayou. Il m'a jeté un regard en mode. Eh ouais, mec. <rire> eh 10, 10 ouais, kills, les gars, 10 kills. C'est maintenant. Pas tomber sur le pire des oies. C'est maintenant, les gars. Oh, ils sont tous là, ils sont tous en équipe. Là où je suis, là où je suis mort. Oh Oh Il va tomber. Ça avance, ça avance Non derrière moi Non derrière Non la chance du spawn c'est trop Il y en avait un derrière Un derrière Oh je suis dégoûté Ils sont sur la hauteur ou euh... Ouais ouais ils sont sur la hauteur. On la reprend Vas-y hein Oh il knock Ils sont, je les ai touchés beaucoup à gauche, ils sont à gauche dans l'enfoncement. Le... Dans Je suis remontable là, vous êtes deux si en a un qui est. OMG, j'ai l'arracheur alors Excuse-moi, j'arrive, l'un ou l'autre comme vous voulez. Je m'en occupe. J'ai l'arracheur de platane. Merci le frère. Je suis avec toi, le rechercheur fou. C'est Xari, il a été bien ouf. De quoi Ah, il est mort. Non, escalier encore J'ai sauté. J'ai vu le quickscope. pareil pareil, pareil, je me suis retrouvé avec une arme à la main. Ouais, voilà. mec non je voulais le cut Allô Il y a ce qu'on kill là 4 4 4 ouais Ah les gars C'est pas une 4k là quand même Il veut cuter, il veut cuter. Ah et on le fait ce serait incroyable Je descends on y va à 4 on, on les cut Mais c'est quoi la Ils tu sont au top, ils sont au dessus ouais Ah ils, sont, ils en... sont en face non ils sont... non, non ils sont en face ils sont en face non. Ils sont, non, ils ils sont, sont, sont en, en face en face En bas <rire> Oh non, je suis au pire endroit Tu viens de bazooker quelqu'un là What Plus qu'un qu kill plus qu'un kill OK OK OK. C'est quoi la touche C'est quoi la touche vas okay, arrêtez, est arrêtez, est arrêtez, est arrêtez, right. arrêtez arrêtez arrêtez. OK OK OK. C'est quoi la Oh J'étais contre lui. Ils ont sont ici. Oui, vas-y vas-y. Non Il apparaît seul que. Attends, moi c'est pas du touche. coup ça a pas marché. Euh, c'est quoi la ah, touche Merde, moi je l'ai Moi j'ai pas la touche. Moi j'ai pas la touche. Je l'ai bindé, la je sais plus ce que c'est vérifier vérifier si vous avez C'est peut-être genre F de base un truc comme ça. Vas-y les gars, on se moque de quelqu'un. F F F Ouais, normalement c'est F dans les Battlefields. Ouais, c'est ça, c'est F. F. Courez avec une lame, les gars. Vas-y, je suis avec toi, je suis avec toi. Vas-y, vas-y, on vote. Je te suis, je te suis. Les gars, les gars, les gars, on, là, franchement, ne tuez pas. Hein. Ne tuez pas sans cut. Et tant pis s'ils nous rattrapent. Oh non, non, on a gagné. Le... Oh non. Plus de temps. le temps. Ah, ouais, le temps. 99. Vas-y. Ah, si. <rire> 99. Ouais, j'avoue, j'avoue, on a perdu. On refait. <rire> <rire> Bravo, super. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Ouais, ouais, vous êtes bon, ouais, vous êtes bon, ouais. bravo les mecs, bravo à tous. Vous êtes vraiment forts à Battlefield. <rire> vous êtes forts de ouf les gars. Non mais c'est vrai que la team Kemeto, euh, voilà, on n'a pas été bon, euh, on a fini la soirée avec bah, le total de 0 points. Non, mais... ah non, on a gagné justement Par ah, Contre non, okay, euh, DFG, euh, tu sais que mis oui, ouais. une Nicolas quand même. Ouais je sais Y'a pas pop off En fait j'étais chaud et après j'ai regardé le score j'ai vu qu'on avait genre 40 de retard Peut-être pas faire le beau. Non non c'était bien Allez putain incroyable On a pop off pour toi On a pop off pour toi On en fera un clip merci Par contre en vrai le mode est trop marrant le fait de switch les armes Moi je lourd en vrai Moi je déteste bah ça m'empêche ah ouais totalement oui, de Oui, Parce que, ah ouais, que t'es fort aussi, mais en vrai, Non non, saut. mais j'aime trop, trop sauter normalement Et là le fait ah ouais. que ça te change ton arme trouve je, ça ça trouve ça, je trouve ça drôle d'avoir ce moment où t'arrives devant quelqu'un et t'es en mode Alors peut-être C'est vraiment très cool Bah écoutez les amis euh, Je crois, crois que pour nous c'est à peu près tout euh, L'occasion d'une dernière fois remercier MSI, Intel, Nvidia et Cdiscount Big SO. Je ne sais merci. pas toi, si asso, on a un, asso, un dernier asso. mot, je ne pense pas. Euh, à charge de revanche, comme on dit dans le jargon. Ah, et puis, bah, euh, là, c'est bon, on crie en agitant les bras pour dire au revoir. Merci, merci à tous Merci à tous live, sur les puis, euh, Merci à la régie Big Up. A bientôt. Ciao Ciao les deux équipes se sont battues avec honneur et dignité. Mais c'est finalement la section de Zerator qui remporte la bataille. Leur équipement, leurs aptitudes et leur cohésion ont su faire la différence. Et le combat est loin d'être terminé. Dans quel secteur à sécuriser nos survivants vont-ils se diriger désormais Seul l'avenir nous le dira.